Je suis agent de sûreté aéroportuaire à l'aéroport de Roissy sur le Terminal 1 ou Terminal 3. J'arrive dans le hall du terminal au niveau de la régulation où je prends mon, ma prise de poste. J'arrive après sur mon satellite au niveau du PIF, le poste d'inspection filtrage, où je vais passer moi-même le contrôle. Après, j'arrive au niveau de mon équipe, au niveau de mon chef d'équipe qui va m'indiquer sur quel poste je vais être. On est là pour identifier une menace. On trouve potentiellement des armes, potentiellement des produits liquides qui dépassent les contenances autorisées. S'il euh, y a un problème qui euh, arrive au niveau euh, du poste, le chef d'équipe fera appel aux services compétents de l'État, donc la police, qui vont intervenir et nous soutenir dans notre, dans notre mission. Bonjour monsieur par ici s'il vous plaît. Je prends votre carte d'embarquement Oui. Merci. Il y a plusieurs postes possibles. Soit au niveau de l'accueil du passager, où on va le préparer à passer le contrôle. Soit au niveau du portique de sûreté, où on va faire passer les passagers ou les contrôler euh, s'ils sonnent. Après, il y a l'écran où on contrôle le bagage et la fouille où on va vraiment euh, contrôler l'intérieur du, du bagage. Merci. Madame Bonjour, c'est à vous est-ce que je peux faire un contrôle Oui, oui. Nous utilisons le portique pour détecter les masses métalliques sur une personne. Puis, nous utilisons le détecteur de métaux pour lever le doute et trouver la menace potentielle. Le détecteur de traces d'explosifs pour terminer le, le contrôle. Les postes changent toutes les 20 minutes. On tournera en fonction de nos agréments, de, euh, de notre capacité, des fois de, de notre préférence aussi. Il n'y a pas de planning le matin, on tourne euh, avec les collègues. Les compétences qui sont importantes dans ce métier, c'est la patience, beaucoup de rigueur et de respect des règles, de la réglementation pour pouvoir faire respecter euh, au niveau des passagers que tout se passe bien, euh, Voir le sourire, être accueillant. C'est un aspect qui est quand même très important dans notre métier. Oui, bien sûr. Vous avez des liquides Non, pas Laptop, computer, tablet ou iPad Non, je n'ai rien. Dans les matières que j'ai appris à l'école et qui me servent aujourd'hui tous les jours, il y a évidemment l'anglais, les langues, la façon de, de, de s'exprimer, de respecter aussi euh, la hiérarchie avec les professeurs. Aujourd'hui, c'est mes, mes, mes collègues, mes responsables. Au niveau des formations, j'ai passé un CQP, mais il y a beaucoup de contrats de professionnalisation qui sont avec nous euh, au quotidien, et après ils sont à l'école euh, le reste de la semaine. Il y a des aides aussi euh, au niveau de, de l'État, de Pôle emploi, qui peuvent financer les, les formations, donc c'est assez accessible. Après, au niveau du travail en soi, on a des formations en continu, on se doit d'être toujours euh, à jour sur, sur ces formations pour pratiquer notre métier. Pour ma part, les premières fouilles que j'ai faites, ça a été la plus difficile de toute ma carrière pour le moment parce que ma passagère m'a incendié parce qu'elle n'était pas contente. Et j'ai fini ma fouille de façon professionnelle, carrée, avec le soutien de mon, de mon chef d'équipe. Et euh, j'avais après les larmes aux yeux, mais le lendemain je suis revenue j'ai refait de nouvelles fouilles. Et cette expérience ça m'a permis de gagner en assurance et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et C'est mémorable. Après, pour le futur, pourquoi pas prendre le poste de coordinateur ou chef d'équipe, pourquoi pas, faut voir loin. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment le... Le milieu aéroportuaire, le fait d'apporter de, de, de la sûreté à, à, à tous ces passagers qui prennent ces vols et on ne peut pas prévoir à l'avance quel type de passagers on va rencontrer, quels collègue on va rencontrer et on apprend tous les jours et c'est extrêmement intéressant.